Donc, euh, ce qu'on avait prévu maintenant, c'est que, si vous le souhaitez, poser quelques questions à un deux candidat. Donc, il y a des, mi des micros qui circulent dans la salle. Vous levez la main et puis, euh, on pas à la... euh, Bonsoir à tout le monde. Donc, euh, je suis là pour vous parler. Du coup, vous avez un peu abordé le, les mouvements citoyens qui sont en train de se déclencher un peu partout pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Et je pense que tout le monde a un peu vu sur les, dans les médias... Euh, dans les médias Greta Thunberg, euh, qui, a fait, euh, qui a fait un discours euh, à la dernière COP. Et du coup, dans cette lignée-là, en fait, il y a un grand mouvement qui est parti d'Angleterre et qui s'appelle Extinction Rebellion. Donc euh, le but, c'est de monter un mouvement de désobéissance civile à l'échelle internationale, en fait, pour lutter vraiment contre le réchauffement climatique, parce que la classe politique, excusez-moi, mais enfin, ceux qui sont aux manettes, en fait, ils, ils n'agissent pas très vite. Et le pouvoir économique, c'est pareil, ils, ont, ils freinent dans tous les sens pour tout ralentir. Et à la vitesse où ça va, et il sera un peu trop tard quand on aura réalisé qu'il n'y a plus rien à sauver. Donc voilà, donc, euh, à partir de, du mois de mars, de fin mars, il y a le mouvement qui se lance en France. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 pays où il y a des groupes locaux qui sont, qui sont en train de se constituer. Donc, euh, les revendications des actions Bélion, je vais vous le dire, elles sont de quatre, elles sont assez simples. Donc, c'est la reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et de communication. Donc, on demande, c'est ce qu'on demande, une communication honnête sur le sujet de la part des médias, donc que les médias arrêtent de parler du réchauffement climatique une fois tous les six mois, qu'ils en parlent quotidiennement, qu'ils expliquent aux gens ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer. Donc, on demande aussi la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025. Donc vous savez que c'est hyper ambitieux. Donc voilà, grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée, on demande aussi l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Et enfin, pour, tout, pour contrer tout ça, on demande la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre des objectifs et garantir une transition juste et équitable. Voilà, donc c'est un peu les, les quatre revendications que le mouvement porte à l'échelle internationale, et donc, comme je vous le dis, le mouvement va démarrer en France euh, fin mars, et surtout, à partir du 15 avril, on déclenche un mouvement de rébellion internationale, donc on, dé, on, on exige des, de tous les gouvernements qui prennent vraiment à bras de corps cette question du réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est que le mouvement soit très horizontal et local, donc euh, on crée en ce moment des groupes un peu partout, donc c'est pas un mouvement parisien, c'est pas un mouvement qui se résume à juste des actions dans les grandes villes. Le mouvement, il doit prendre racine partout. Donc euh, il y avait un, un groupe local qui va se créer ici à Morlaix. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner. Donc là, on a mis le, la réunion se fera à la ferme de 13 envie à Plouganou, donc le 2 mars. Donc si vous êtes intéressé pour monter un groupe de désobéissance civile, pour forcer les gouvernements à vraiment agir... Vous êtes bienvenus et donc euh, ça sera oui le 2 février à partir de 17 h Donc toutes les informations le 2 mars, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec mars. Et donc le 2 mars à 17 h Donc vous pouvez trouver les renseignements sur le site de la, sur le site Facebook en fait de la ferme de envie Voilà. Et donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre le plus nombreux, le, le plus possible parce que c'est ouvert à tout le monde et c'est tous ensemble en fait les citoyens. On doit tous se retrouver dans la rue, donc que ce soit avec les, les citoyens pour le climat, pour des marches mensuelles, mais pour des actions un peu plus de désobéissance civile, pour vraiment forcer les gouvernements et le système économique à prendre en compte le changement climatique. Voilà, Parce qu'il reste plus beaucoup de temps et c'est maintenant qu'il faut se battre, sinon dans quelques années ce sera trop tard. Voilà, Merci de votre attention. tous. Bonsoir Damien, pour bon, moi je serai très bref. D'abord parce que la voix ne me permet pas d'aller être très beau ce soir. Donc euh, dans trois mois, Damien, tu seras élu euh, député européen. et Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et je suis sûr qu'avec euh, la multiplicité des témoignages dont tu viens d'apporter ce soir, le nombre à deux chiffres d'élus écologistes en France sera largement dépassable j'ai une demande sur la dernière partie de la question qui a été posée par Christine c'est sur la question de la politique agricole commune, et vous ne savez pas sur lui, si j'accorde un sur ce point là vous allez commencer à siéger vraisemblablement entre septembre et octobre et ce qui n'est pas du tout impossible c'est que la finalisation de la politique agricole soit enfin, je veux dire soit réellement décidé à Bruxelles alors que vous n'aurez pas commencé à siéger au Parlement. européen. Et là effectivement on en prend pour jusque 2027. Et tout le débat qu'on a je dis le débat qu'on a au sens qu'on a besoin d'une politique alimentaire d'une politique qui préserve la biodiversité qui préserve l'eau, la santé, et qu'on tourne le dos à cette politique qui détruit autant la santé des paysans, les emplois et qui vide les campagnes. On a besoin réellement d'avoir une politique agricole et alimentaire qui participe au refroidissement de la planète. Et la demande que je voudrais faire ce soir, tu n'es pas obligé de répondre, mais je souhaiterais qu'il y ait un positionnement clair du groupe écologiste vous demandez qu'il n'y ait pas de décision de prise maintenant parce qu'on ne connaît pas le budget déjà. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Brexit et parce qu'effectivement c'est antidémocratique et qu'on a vraiment besoin avec les écologistes demain au Parlement européen plus nombreux encore qui sont aujourd'hui qu'il y ait vraiment une autre politique agricole parce qu'en 2027 je crains effectivement que la page soit tournée. Il n'y aura plus de politique agricole commune ce sera le prolongement de l'existant, mais cette fois-là, financé par l'ensemble de la politique agroalimentaire, et c'est cela qu'on ne veut pas. Donc voilà, je m'excuse. Je ne peux pas aller plus loin ce soir, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une demande, une demande forte pour dire, c'est à, à vous de décider Ce n'est pas entre les deux, dans ce laps de temps qu'il va y avoir entre le mois d'avril, le dire le mois de mai et le mois de septembre. Je, je veux bien c'est que je ne siège pas encore par la définition, et donc je vais demander à l'équipe, à Yannick notamment, mais, mais à aussi parlementaire aujourd'hui, de peut-être faire une intervention si ce, ce que tu me dis là, et ce que je pensais pas possible, euh, s'il y a une éventualité qu'il l'écarte tout de suite, effectivement, qu'il y ait une grosse action, euh, dès demain matin, je, je fais remonter la, la demande. Ouais. Non, non, mais oui, mais il peut écrire une contribution, mais, mais on peut aussi saisir les candidats, enfin, les, les, les élus actuels pour, pour leur demander d'intervenir en ce sens, bien sûr. Ça paraît indispensable. Mais René, tu sais bien que nos élus ont, sont toujours très attentifs à, à ce que tu as apporté sur l'agriculture, quand même. Tu as toujours été d'excellents de, conseils J'ai été très, très intéressé, évidemment, tout monde, par tout ce que tu as dit sur ton travail en euh, dessin. À partir du moment, probablement au mois de mai, tu vas quitter, ce que je voudrais savoir, c'est... Tu as une équipe, je suppose, derrière toi, et qui va prendre la suite Et est-ce que ça va être avec les mêmes orientations Je ne sais pas comment ça se passait au sein du conseil municipal, tu n'étais pas tout seul forcément. Bon. Et donc, est-ce qu'il y avait des gens qui traînaient la patte ou l'opposition Et comment ça va se passer dans le futur C'est Non, personne ne traînait la patte. Euh, vraiment, je pense qu'ils étaient tous engagés euh, au même euh, niveau. Peut-être que j'ai pris beaucoup de place. Et donc, euh, ça peut-être, ça a étouffé des, des, des prises d'initiative. Mais je n'ai pas eu beaucoup de prises d'initiative de par des élus qui m'accompagnaient. Moi, j'ai n'ai pas le temps, j'allais dire, de, de m'occuper de. Ils ont des délégations pleines et entières. Et, et vraiment, le travail que je fais, dont je parle là, c'est vrai que je dis souvent je, mais je pourrais dire nous à chaque fois, puisque c'est l'ensemble des élus euh, du conseil municipal qui portent. Euh, j'ai une élue sur l'éducation populaire, j'ai une élue sur l'environnement, j'ai des élus sur. les sur les travaux, et quand je parle de, de, des économies de l'aide, de, enfin des économies énergétiques, c'est les nouveaux travaux qui se chargent de ça, donc ils portent tous euh, des, des, les, les politiques euh, pleinement. Euh, moi, ma seule inquiétude, parce que je ne peux jamais garantir que ça continuera, Moi, peut-être que ça va continuer de 2020 à 2026, mais si ça arrête en 2026, je n'aurais pas des grand choses. Euh, moi, ma seule préoccupation, c'est de savoir si les habitants ont bien perçu les choses et, et, et exigeront du pouvoir politique en place de continuer dans les mêmes politiques. C'est ma seule garantie que ça continue. Et, et je le dis, pour ceux qui ont vu, vu le film, à la fin du film on, on en parle un peu, parce que euh, Béatrice m'a posé les mêmes questions quand elle m'a interviewé pour ce documentaire. Et, et moi c'est la seule garantie que je peux apporter. Et, et c'est pour ça que j'ai demandé, il y, a quelques, il y a un an plus d'un an maintenant, un anthropologue et un sociologue d'aller s'immerger dans la population pour, pour voir comment les gens euh, vivaient, cette parce qu'on s'est déclaré vivant en transition, donc comment ils vivaient cette transition, comment euh, ils y étaient attachés, et finalement, euh, on se rend compte qu'ils y, voilà, y sont attachés, ils sont complètement partants aujourd'hui pour toutes les nouvelles opérations, ils sont d'ailleurs porteurs même, ils viennent me voir avec des projets, un groupe qui propose une forêt comestible, ils ont planté, on leur a mis 7000 mètres carrés de terrain à disposition, ils ont planté une forêt qui se mange, euh, D'autres, des jeunes qui se sont formés à l'apiculture, ils ont mis 46 ruches dans la ville et ils ont créé une galerie et ils produisent leur miel aujourd'hui. Et j'ai plein comme ça d'initiatives euh, d'habitants derrière. Voilà, et c'est ça que je vais encore continuer, j'ai encore trois mois euh, où je vais encore accentuer les, le fait que les, les gens, ils, ils se disent oui, ça c'est possible ils se soient rendus compte qu'en fait, rien n'était impossible. Et que, que eux, ils ont un, un, ils, ils sont, ils ont un, un rôle moteur. Et, et que voilà, les élus c'est un peu le problème en France je trouve que les élus ils sont en retard par rapport à la population globalement et les gens ils sont prêts à aller beaucoup plus loin que ce que les élus euh, euh, proposent et donc voilà, moi j'ai des élus les, les citoyens, il faudra qu'ils l'exigent euh, du pouvoir politique, voilà donc moi je vais essayer de travailler à la transition euh, bon là au mois de juin, il n'y a rien se passer entre le mois de juin de cette année où je démissionnerai et le mois de mars aux élections municipales suivant euh, pour les 8 mois qui restent ça va continuer avec l'équipe là, et puis ce sera mon premier à toi certainement qui, sera, qui prendra la place, mais sur les élections de mars, moi j'ai dit à toutes les équipes, moi je ne suis pas là à désigner ça va être toi qui va me succéder, moi je ne pas ça. Euh, moi j'ai dit que j'apporterai mon soutien à l'équipe et au projet. Voilà, c'est comme ça que ça va se résumer et donc je serai là présent euh, pour pousser en, en mars 2020 l'équipe et le projet qui mettra... Enfin, le projet et l'équipe qui mettra ce projet en œuvre. Et puis euh, surtout de dire à la population, exiger. Et, et Regardez bien euh, euh, ce qu'il faut... Voilà, Lisez entre les lignes ce qu'on va, qu va vous dire et les engagements qu'on va prendre. J'ai eu cette relation de confiance avec la population. Moi, tous les ans, dans mes voeux à la population, j'avais mon programme électoral et je disais, voilà, j'ai 83 propositions que j'avais fait en 2014 et on en a fait 92. Parce qu'on en a fait plus que ce qu'on avait prévu. Et parce qu'il y a des choses qui sont arrivées entre deux que j'avais pas prévu et qu'on qu a pu mettre en œuvre Donc voilà, je n'avais pas parlé du de social garanti, on va mettre en œuvre euh, mais, mais voilà, je crois que c'est ça aussi qui est... On est les maires les seuls, les, les, les élus qui auront encore la crédibilité auprès des populations et la confiance des populations. Il ne faut pas calculer ça. C'est extrêmement précieux pour qu'on continue dans, dans cet axe-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on je peut Bonsoir, je suis un citoyen votant et écolo depuis de longue date. Je suis ravi donc, que j'ai entendu ce soir, euh, télécharge, je télécharge beaucoup de documents pour lire, entre autres du droit et de l'accès au droit. Euh, j'ai téléchargé un document qui s'appelle « Le jeudi noir de l'agriculture bio. Et je voulais savoir ce qu'il en était parce que j'ai pleuré en lisant ce document. Moi, j'ai découvert l'agriculture la tard du point de vue technique, sachant que je suis un consommateur. Euh, et maintenant, je me pose la question de savoir si on va vraiment dans le bon sens. Alors, chez vous, c'est le cas. Réponse simple, il n'y a pas de problème. Mais euh, moi, à Brest, on fait l'inverse de planter du comestible, on plante du béton. Et moi, euh, Cuyant, euh, quatre mandats, l'écolo, il ne connaît pas. C'est un pote à le J'imagine que... On est bien dans le cadre. La question que euh, je veux poser, c'est quand on a fait voter des lois néfaste ça touche euh, l'écologie euh, l'agriculture bio ou les migrants avec euh, la dou le doublement, de la détention, etc comment on peut revenir dessus en fait, comment en tant qu'élu euh, euh, local, national et européen on peut détricoter quelque chose qui a finalement marqué les mœurs des gens puisque ça décomplexe l'extrême droite et ça décomplexe un certain nombre de gens qui se cachent en fait. depuis, depuis longtemps moi avec les gilets jaunes j'ai entendu des choses aberrantes voilà, c'est tout. Comment on fait pour détricoter ce euh, qu'a été voté Ce que disait William tout à l'heure, c'est qu'effectivement, 75 du droit français c'est la transposition du droit européen. Donc il y a des choses à faire au niveau européen que la France sera obligée euh, d'intégrer derrière. Donc c'est euh, l'endroit aussi où il faut mener euh, un certain nombre de bagarres. Et moi sur le, par exemple, vous enfin, parliez de, de décomplexer. Euh, des, ça, il y a des certaines lois qui ont été faites pour décomplexer. Euh, Philippe Lambert, le président du, du groupe des Verts au Parlement européen, a eu une excellente intervention quand il interrogeait le, le président du, du PPE au Parlement européen, euh, justement sur, les, sur les, les migrants. Il lui disait Mais à force d'utiliser la rhétorique de l'extrême droite et, et de mettre en œuvre les politiques, ben vous faites le jeu de l'extrême droite et vous faites l'avènement de l'extrême droite en, fait, en Europe. Et on le voit dans tous les pays. On le voit. Euh, Yannick en parlait, on n'est pas couché, euh, samedi dernier. Il disait Regardez, tous les pays qui rejettent aujourd'hui les climato-sceptiques sont aussi des antisémites, sont aussi des racistes, sont les gens qui se renferment. Victor Orban, Kaczynski euh, en Pologne, euh, et quand on prend, je ne sais pas <rire> <quel rire> nom, au Brésil, à, euh, <rire> Bolsonaro, et ouais, voilà, euh, le président américain, Trump, et partout, en fait, vous pouvez les suivre ils ont le même, la, le même ADN, ces gens-là. Donc il faut vraiment qu'on qu se batte. Pour faire passer l'association dont je parlais tout à l'heure, raconter d'autres histoires, plutôt que de... de... J'ai une carte si allez, je vous la montre. Je vais vous la montrer parce qu'elle est criante. Et, et parce que Vous savez, quand j'ai ouvert le camp à Gansin, tous les élus maires de la gomme disaient, Damien, sur les réseaux sociaux, tu te fais incendier. Euh, tu verras, aux élections, ça va être l'extrême droite, ils vont cartonner chez toi. Voilà, ça c'est la carte du Nord, C'est pas grave si vous ne la voyez pas bien, hein. vous verrez les couleurs C'est juste pour vous la montrer, pour vous voir que c'est vrai. Oui, ouais, c'est parce que je m'en rends chat quand je suis coincé avec ah, le voilà. micro. Voilà, ça c'est le département du Nord, vous avez Maubeuge, la Belgique, le Pas-de-Calais et la Mer qui est là-haut. Hein. Et là c'est l'île. Vous avez plein de petites tâches, euh, c'est les 656 communes je crois du Nord. La couleur dominante, noir. C'est le résultat du premier tour des élections présidentielles de 2017. Marine Le Pen en tête, partout il y a du noir, au premier tour des élections présidentielles. Vous avez quelques taches orange, Macron, quelques taches bleues, Fillon, et 15, 14 taches rouges, c'est la France insoumise. Moi, je suis là, la tache rouge. J'ai 1400 réfugiés présents sur ma commune. Je portais un discours qui était dit, il faut qu'on fasse de l'accueil. Il faut qu'on accueille les gens dignement. Et je l'ai expliqué à ma population. Quand vous le... Et, et j'ai fait rencontrer la population accueillante, accueillie, on a mis plein de choses en place pour que ça joue. Et bien quand vous le mettez en œuvre derrière, vous combattez tous les, tous les fantasmes derrière, et les gens dans l'isoloir hein, peuvent mettre ce qu'ils veulent dans l'enveloppe d'un bulletin de vote, et, et bien voilà, ils se disent « bah non, nous euh, on n'est pas raciste, euh, nous on ne joue pas sur ces, sur ces rejets-là ». Euh, on est d'accord dessus et on vote pour un candidat de gauche. Peu importe que le candidat, moi je m'en fous. Hein. L'important c'était qu'il vote pas à extrême droite, comme tous mes voisins autour de chez moi. Donc voilà, ça prouve bien qu'il faut qu'on raconte d'autres histoires et qu'on persuade. De... Et c'est en train. Il y a un mouvement de fond, vraiment. Je... c'est vrai que je suis un optimiste de nature, mais et pourtant j'en ai pris dans la tronche. Hein. Mais, euh, mais je continue à être optimiste parce que je, voilà, je viens me nourrir de terrain. Je viens me nourrir d'aller voir des, des militants tout à l'heure sur. Sur cette, sur cette usine de gaz qui est complètement absurde. Je suis allé après sur cette plateforme logistique de 8 hectares qui est en train de se faire, qui est complètement absurde. Et je vois des gens qui sont impliqués dans ces combats-là. Je vois, on en parlait tout à l'heure, la jeune lycéenne la suédoise qui arrive à Paris, elle est à Paris vendredi, elle vient faire un truc en France vendredi avec des, des jeunes qui disent on ne va plus à l'école si on n'a pas d'avenir. Enfin, vraiment, il y a des choses. Et c'est pareil sur l'accueil, parce que tout ça, pour moi, c'est du même. C est, c est, ça joue ex exactement sur les mêmes registres. Et c'est le regard qu'on doit porter sur le monde et sur l'autre, parce que le monde c'est les uns et les autres, hein, qui, doit, qui doit différer. Et quand on raconte des histoires, quand on refixe des utopies, quand on refixe des objectifs qui sont ceux de respecter la nature, de respecter le vivant, de se respecter les uns et les autres, on arrive à entraîner des personnes avec nous. Moi je l'ai montré avec une population, et je pense qu'une population française, européenne et mondiale, c'est possible de le faire à partir du moment où on se retrouve sur manches et qu'on bosse tous ensemble. Ici, on est dans une salle où, finalement, je vois très peu de jeunes. Donc la question, c'est euh, au niveau des... Europe Écologie des Verts, euh, comment faire pour attirer euh, des jeunes, même s'il y a un mouvement qui s'annonce tellement. La deuxième question, c'est... Euh... <rire> c'est vrai. Euh... La deuxième question, c'est par rapport à la conception du travail et puis euh, par rapport à ce que vous faites... Euh dans votre ville, c'est très intéressant. Il y a une occupation des gens, mais derrière tout ça, il y a le, le fait de pouvoir vivre, le fait également du, de la retraite. La retraite, c'est simplement on dirait, un revenu de solidarité amélioré hein, par rapport au RSA. Si J'aimerais un peu savoir euh, votre conception là-dessus. Là, Je pas, trois questions pour chacun. Hein ouais. euh, oui, donc, je crois j'ai une question qui est assez simple, mais je pense que euh, la réponse peut être non, je ne sais pas. Euh, non, en fait, il y, y a un constat, enfin moi je fais un constat et je pense qu'on est, on est très nombreux à le faire, qui est que aujourd'hui on a une période charnière, notamment pour tout ce qui est question euh, d'écologie, puisqu'il euh, est aujourd'hui indéniable, de... on ne peut plus nier les catastrophes qui sont en train d'arriver, les chiffres sur les chutes de biodiversité, le changement climatique, euh, aujourd'hui ça, ça fait quand même les grands titres, on n'en peut peut-être pas assez, mais l'information euh, se diffuse et n'est plus contredite euh, de, manière, euh, de manière scientifique. On voit aussi qu'il y a il y, a beaucoup de, enfin, il y a au moins des, des débuts de mobilisation citoyenne autour de, euh, de la démarche pour le climat, Extinction Rebellion, euh, ici euh, autour de, de la centrale et euh, ailleurs sur d'autres problématiques. Et euh, ce qui va se passer euh, dans, dans la décennie qui vient, donc notamment le, le mandat de député européen que j'espère que vous occuperez tous les deux, parce que moi j'espère que vous serez tous les deux, que vous serez deux à être élus euh, sur les, les personnes présentes et pas un seul. Euh, qu qu'est-ce qu que, euh, qu que vous envisagez en tant que député européen pour arriver à faire le lien avec tous ces mouvements de base qui, qui remontent parce que euh, les pouvoirs du Parlement européen sont assez limités quand même mais néanmoins vous avez, euh, vous avez le, au moins le pouvoir de la parole et la légitimité de cette parole les députés verts l'ont déjà fait depuis longtemps et comment est-ce que vous comptez euh, faire le lien avec ces mouvements de base ouais. Une dernière question Une question très courte, est-ce que vous avez déjà contaminé euh, quelques mers en France Et est-ce que la contamination est rapide Quel est le temps d'incubation Voilà, <rire> ah, c'est excellent. Je vais répondre Je vais oui. ouais. euh, commencer euh, peut-être par ceux des plus courtes. Euh, est-ce que je contamine euh, Oui. Oui, on a beaucoup de délégations. Il y a deux ans, c'était 53 délégations. À LNR, c'est 38 délégations qui viennent visiter la ville, dont aujourd'hui des maires avec des, des, des conseils municipaux, des techniciens, pour, parce qu'on qu est un peu au milieu de l'actualité, donc ils viennent voir ce qui se passe. Et, et beaucoup de maires aujourd'hui me disent que, et notamment des maires communistes, je ne sais pas pourquoi, ouais, qui viennent me voir et qui me disent ben voilà, mon programme, moi ouais, il est ici. Mon programme pour mes prochaines municipales, il est ici que je verrai euh, des maires des grandes villes, hein, de plus de 100 000 habitants, de la région parisienne, comme d'une ville de 20 000 habitants euh, de la région du Nord. Euh, mais oui, il y a beaucoup de choses qui, qui infusent. Alors après, moi je suis un peu branque, euh, mais c'est parce que j'ai 18 ans de mandat derrière moi, et que j'ai essayé petit, doucement au départ, et puis petit à petit, euh, petit, petit j'ai accéléré. Parce que je me disais, il faut y aller, il faut y aller. Et comme les gens... Euh, euh, adhère à la démarche, ben, il faut qu'on qu mette toujours plus derrière. Et bien voilà, et donc, mais j'ai apporté, je, voilà, on est arrivé à un certain niveau, on peut encore monter, hein, et, et on peut aussi aller s'inspirer. Par contre, je n'ai rien inventé, je ne revendique rien. Ce que je mets en c'est du bon sens, c'est que du bon sens, et c'est des choses que j'ai pu aller voir à gauche et à droite, c'est des choses dont on m'a parlé, un économiste, un philosophe, un sociologue, un anthropologue, euh, des gens que je rencontre, euh, des bouquins que je peux lire, il dit, tiens, ça c'est vachement intéressant, euh, par exemple, euh, le revenu de transition écologique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Sophie Watson qui a fait un livre, Swatson, pardon, qui a fait un livre euh, sur ça. Et ce n'est pas le revenu inconditionnel, c'est autre chose qui soit lié à, à une transformation, à assurer un revenu à des gens qui se forment vers des métiers euh, écologiques, dans, dans, vers des métiers de loi. Il se trouve qu'elle euh, a créé une fondation et que je signe une convention avec elle, elle est venue me voir, et elle veut, elle veut m'aider euh, pour, pour expérimenter en France euh, le revenu de transition écologique à grande Et donc, voilà, on va pouvoir euh, former des gens au, au métier d'écologie, enfin, au sens large, c'est-à-dire plein de métiers dans l'énergie, dans la biodiversité, dans l'environnement, dans la construction peut-être aussi, ou des conversions d'agriculteurs, du conventionnel vers le, vers le bio. Euh, ben voilà, ça fera un complément de revenu qui leur permettra de, de vivre. Euh, voilà, donc c'est des gens qui ont fait des bouquins avec nous, que j'ai rencontrés et, et avec lesquels je, je passe des, des deals aujourd'hui, des, des conventions et on, ava, on, a, on, a, on avance ensemble. Donc voilà, c'est un fût, c'est plus ou moins long, euh, mais voilà, je pense qu'on a créé un précédent et qu'on a créé un mouvement et que, et que les gens vont arriver. Euh, sur l'actualité, la deuxième question, c'était sur l'actualité climat -écologie, mais ça change, quel est le lien avec les mouvements de base euh, Moi, il est permanent, mais comme je le fais depuis ma manière de faire mon mandat. Euh, je ne décide pas de trucs. Euh, on, on est, on, moi, je ne maîtrise pas tous les sujets. Je maîtrise, J'allais dire presque aucun, ce n'est pas le cas, mais, mais j'apprends tout le temps. Et, et comment j'apprends J'apprends cet après-midi en venant ici, en, en allant sur ce, sur ce mouvement de lutte, en le rencontrant. On apprend, euh, on a sur la liste, en cinquième position, en quatrième position, Marie Toussaint. Marie Toussaint, qui était la présidente de... Euh, de notre affaire à tous, hein, une des quatre ONG qui a lancé la pétition et qui a eu ces deux millions de signataires. Donc ils sont au cœur de, de ces mouvements citoyens, euh, comme beaucoup d'entre nous euh, y participons. Donc on en, on en vient, bien souvent, on est passé aux politiques et on garde cette filiation avec les, les mouvements euh, qui, qui. Enfin, moi j'ai travaillé comme ça. Vous savez pourquoi les Gilets jaunes ils sont venus me voir en me disant euh, Je comprends pas, vous n'êtes pas encore venus sur le rond-point nous voir pour nous donner un stand sont venus gueuler à la mairie. Je dis parce que vous nous avez dit que vous ne pas avoir de politique, qu'il fallait pas qu'on récupère le mouvement. Donc moi, je, je, Parce qu'en fait, le gars, c'est un ancien militant syndical qui a été en grève à un moment, et dès qu'il est en grève, je vais les aider à mener en grève, parce que je crois beaucoup à l'action collective dans les syndicats, dans les partis politiques, dans les mouvements citoyens, etc. Et donc, j'aide autant que possible, tous ces mouvements qui naissent, pour que justement, cette expression citoyenne, elle puisse se faire, elle puisse se faire dans des bonnes conditions. Et quitte à les aider, parfois, ça dépasse mes compétences normales, mais tant pis, va et on les aide. Donc euh, moi, je ne conçois pas le métier d'élu coupé euh, des mouvements de base. Voilà. Moi, c'est ma manière de faire de la politique depuis longtemps. Euh, ça Mon père était militant syndical, il a fait ça aussi euh, quand il est devenu politique, il m'a gardé euh, et j'ai une marque de fabrique, une marque de, fabrique euh, de, de famille euh, avec ça. Et voilà, mais je pense que c'est le cas de tous les colistiers qui sont euh, qui sont avec moi et de ce, des élus actuels, ils sont quand même euh, très... Moi, Yannick, tout à l'heure, il euh, y a eu... Je, j'ai même pas eu le temps de tweeter que lui il retweetait déjà une photo que, quand j'étais avec les, les citoyens tout à l'heure, parce qu'il connaît parfaitement bien ce dossier-là, comme il connaît euh, parfaitement bien un certain nombre d'autres dossiers euh, que, sur lesquels il se bat, parce que, il est en lien, ils sont en lien permanent avec les, les mouvements citoyens. Comment on va le créer Est-ce qu'il faut inventer une nouvelle forme Est-ce que l'ancienne méthode était désuète ou pas Ça, on peut te poser la question. Ça, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'après les élections européennes, on prenne un temps se dire, allez, comment on fait Comment on reconstruit, en fait, parce qu'on a besoin quand même euh, d'avoir un mouvement fort pour renverser le, euh, le, dire renverser le pouvoir c'est dans le sens où, où euh, d'imposer un, un changement de modèle qui est indispensable aujourd'hui, on n'arrivera pas à, à lutter efficacement contre le changement climatique et préserver le climat si on ne change pas de modèle donc ben pour ça il va falloir changer les gouvernants en place et ben on a besoin d'être nombreux et majoritaires pour changer, donc il va falloir peut-être après ces élections là, se lancer dans quelque chose de nouveau qu Quelle attitude par rapport aux, aux jeunes ben, moi je pense que les jeunes ils sont aujourd'hui pas qu'ils nous donnent des leçons mais ils sont bien partis. Hein. Euh, oui. euh, je parlais des collégiens, des lycéens, euh, des étudiants, là 10 000 étudiants qui refusent d'aller faire des stages dans les entreprises qui, euh, qui participent à la pollution. Qui polluent. C'est un mouvement de jeunes, c'est je pas des anciens. Effectivement peut-être. Alors c'est pas la forme de débat qui les séduit peut-être, de rencontre publique. Et encore dedans il y a quand même quelques jeunes ici. Euh, donc voilà, ils ne sont pas majoritaires mais mais euh, mais je pense qu'ils sont en route, les jeunes. Euh, ils... Voilà, il faut pas rater le coche parce que vous savez, la petite, je ne sais plus son nom, je ne retiens jamais le la petite. Euh, en 92, il y avait Severn Suzuki qui a fait la même interpellation au sommet de la terre à Rio des chefs d'État. Souvenez-vous, vous vous c'est la première fois qu'on voyait une gamine de 12 ans qui interpellait les chefs d'État en direct. Uh, Severn, on l'a presque tous oubliés. Il n'y a que Béatrice Jaune, enfin Jean-Paul Jaune qui avait fait un documentaire il y a quelques années, qui l'avait retrouvé 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, pour qu'il l'a interrogé pour savoir ce qu'elle devient aujourd'hui. Elle est activiste dans, le, dans la lutte contre le changement climatique, mais, mais ça n'a pas fait la lutte de l'actualité très longtemps. Donc là, il faut qu'on maintienne ça, justement, et il faut qu'on l'entretienne, ce, ce, ce mouvement-là, et qu'il y ait des choses qui naissent. Moi, je vois ça très très bien qu'il y ait plein de, de mouvements citoyens qui naissent derrière. Je ne comprends pas bien votre question sur la conception du travail. Moi je pense qu'on est, qu'on le veuille ou non, on arrivera à un revenu de base à un moment, parce qu'on n'arrivera pas à trouver les 5 millions ou les 8 millions d'emplois qui nous manquent en France. On ne faut pas se leurrer. Donc euh, ou on, on met un système qui permet à chacun de vivre correctement, ou on entretient les gens dans une, dans une misère sociale, quoi, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les écarts se creusent, qu'il y a un gros problème de redistribution, on n'a jamais été aussi riche dans notre pays, mais les écarts n'ont jamais été aussi, aussi importants. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faudra qu'on se pose réellement la question, de la manière, de la forme, etc. est c'est -ce pour moi, est-ce que c'est le rapport au travail qui doit changer J'ai passé c'est une vaste question, hein. c'est un, un grand débat, c'est comment est-ce qu'on peut vivre sa vie sans dépendre d'un travail Est-ce qu'il doit y avoir une activité moi, moi, le mec qui va faire les postes pour faire un kilo de fonte, euh, dont le fric va servir à nourrir euh, des, des capitalistes à la Bourse de, de Londres, euh, à ArcelorMittal est-ce qu'il vaut, est qu vaut mieux que euh, le, le parent qui encadre trois fois par semaine des gamins euh, bénévolement au foot euh, et qui les conduit les week-ends et ces ouais. gamins là ben, voilà, ils s'intègrent euh, dans la vie sociale ils ont une occupation sociale etc quel est pour la société globalement celui qui rapporte le plus que l'autre aujourd'hui on va dire c'est le mec qui travaille dans la fonte, qui fait euh, sa tonne de fonte euh, derrière, il met dans la société moi je suis pas sûr J'en suis pas sûr donc il faudra avoir le rapport rémunération-travail, euh, moyen de vivre de, de, de ces personnes-là, activité, la fameuse, la fameuse théologie activité-travail-revenu. Euh, voilà, moi c'est un vrai débat, c'est un débat de société qu'il faudra euh, qu'on pose euh, derrière, ça sera indispensable. Et je pense qu'il faudra qu'on ait une solution, ça c'est sûr, parce qu'on ne pourra pas rester longtemps dans celle-là. Je pense qu'aussi la crise des gilets jaunes, c'est aussi celle-là, parce que c'est des gens qui bossent et qui ne s'en sortent plus. Moi, l'aide qu'on met en place, le minimum social garanti, ne va bah, pas s'adresser qu'aux gens qui sont au minima social. Elle va s'adresser aussi aux travailleurs pauvres. Parce que quand un mec est au SMIC, qui sont deux, avec deux enfants, bah, un couple avec deux enfants, à vivre avec un SMIC, même s'ils ont la paix, etc., bah, ils restent pauvres. Ils sont en dessous du seuil de pauvreté, ouais. dans l'unité de consommation, dans le foyer. Donc on va aussi aider ces personnes-là. Et ce n'est pas normal que ça soit une collectivité Là, je le fais pour créer le précédent et encore une fois, activer un certain nombre de réactions derrière. Quand mon père a fait ça, en, en 80, eh ben derrière, Rocard, il est venu à Grande-Saint avant de créer le RMI pour voir comment ça se passait à Grande-Saint. Et il y a eu ce revenu minimum d'insertion qui a été créé après, ce qui a permis à Grande-Saint de se retirer, puisque ce qu'il faisait lui, c'était pris en charge par le RMI à l'époque. J'espère qu'un jour, ça soit revenu de base, de quelque manière que ce soit, viendra faire en sorte que nous, on puisse retirer notre aide, notre aide euh, sociale facultative euh, définitivement, parce que c'est une compétence... Et une prérogative de l'État, par une solidarité, une redistribution des richesses autres dans notre pays. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà 23h, donc, ouais, bon. bon, donc On a bien parlé...